On espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne The Pasta Show Cette chaîne consistera à analyser des vidéos. On espère que nos vidéos vous plairont tout au long de notre aventure. Vous pouvez nous proposer des vidéos à analyser. A chaque fin de vidéo, posez-nous une question dans les commentaires car on y répondra à la fin de la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur la pizza pour t'abonner